Bon, capillairement, on essaye de s'en sortir. Hein. On n'est pas au top, mais on essaye. Hein. Important de ranger les tiroirs. Bon, du coup, euh, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Ouais, alors, en effet, il m'est pas arrivé quelque chose de très drôle. Hein. Ça n'arrive jamais au bon moment en plus. Hein. Non, non. Bon, alors, vous me connaissez, j'aime bien les Macs. C'est pas pour autant que ça tombe pas en panne. Comme n'importe lequel des appareils électroniques, ça, ça peut tomber en panne. Et euh, j'en ai fait des frais. Bon, je vois déjà ceux qui sont un petit peu, on va dire, opposés à Apple. à crier tout simplement à l'obsolescence programmée. Bon, on va pas refaire le débat. On va directement parler du sujet. Donc, tout simplement, un jour, mon MacBook Pro 2016... Est tombé en panne. Quel diagnostic Ouais, bah tout simplement il s'allumait plus. C'est à dire que j'avais beau euh, le recharger, j'avais beau appuyer sur n'importe quelle des touches du clavier. J'avais l'impression d'avoir la coque d'un MacBook Pro, mais sans rien à l'intérieur en fait. Rien ne rien se passait quoi. Bon, je dois dire que c'était la première fois que ça m'arrivait, du coup j'ai un petit peu flippé. Alors surtout que bon, là encore une fois, certains vont, vont parler, mais euh, j'étais arrivé juste au-delà euh, de la première année de garantie. Et pourtant, moi, qui aime bien Apple, euh, je croyais que les produits Apple étaient garantis qu'un an. Alors du coup, oui, sur le moment, j'ai flippé euh, pas mal, pas mal. Jusqu'au moment où je me suis renseigné. Et en fait, non, tous les produits Apple sont garantis deux ans. Ce qui est, ce qui est quand même une bonne chose, hein, il faut le dire. Alors, pour information, les produits Apple sont garantis un an chez Apple. Enfin, la première année, c'est chez Apple. Et normalement, la deuxième année, euh, c'est chez le revendeur chez qui vous avez acheté votre produit Apple. Bon, vous comprenez vite que si vous avez acheté votre matériel Apple chez Apple, c'est Apple qui se charge des deux ans euh, de garantie. Bon, dans mon cas, j'ai acheté mon MacBook Pro chez Darty. Darty, le contrat de confiance, hein. C'est le contrat de confiance. En tout cas, c'est leur slogan. Donc, je me suis empressé d'aller euh, au Darty le plus proche de chez moi. Bien évidemment, j'avais pris la boîte, le Mac, euh, le chargeur. J'étais plutôt serein. Je me suis dit, bon, voilà, c'est sous garantie. Je vais l'amener. Bon, ils vont l'envoyer en réparation dans un de leurs ateliers. Et très vite, le, le MacBook Pro hein, va me revenir euh, réparé, euh, prêt à être utilisé de nouveau. Quoi. Erreur donc c'est plutôt bien fait hein, euh, chez Darty, on amène directement donc le MacBook Pro chez eux, il l'envoie réparation, on a un suivi qui est assez bien fait, on peut suivre directement ça euh, sur le net donc c'est pas mal. Bon, je m'étais euh, résigné, hein, je m'étais dit, bon, dans ma tête, bon, c'est sûr que ça va durer un petit moment, donc bon, je prends mon mal en patience, puis en attendant, je prends... Ouais, je prends un PC, ouais. ouais, ouais, ouais. Moi, moi qui suis utilisateur de Mac depuis euh, une bonne poignée d'années, c'était spécial comme retour. Hein. Bon, je l'ai fait dans un cas critique, hein, je suis allé sur PC dans un cas critique, mais j'y retournerai pas, quoi. Enfin, je... Autant vous dire que pendant cette période-là, mon Mac m'a pas mal manqué, hein, surtout, ne serait-ce que pour faire des vidéos, et parce que à part iMovie et Final Cut Pro, moi, je connais rien d'autre. Donc, j'attends euh, très simplement des nouvelles du SAV. Et là, euh, je n'ai pas d'autre mot que euh, catastrophe. Le compte-rendu du SAV euh, me dit une chose, une phrase, toute simple. Hein. Ils n'ont pas, pas, pas rédigé une dissertation. Ils ont été droit au but. Le MacBook Pro présente des traces d'oxydation. À l'intérieur du MacBook Pro, ils ont décelé des traces d'eau. Donc là, euh, bizarrement, je me suis dit que ça allait mal se passer et que la note euh, allait être plutôt salée. Et je dois dire que d'articles Contrat de confiance, euh, là, je, je me suis dit direct, euh, bah, je vais en prendre pour mon grade, quoi. Hein. Accrochez-vous, Darty m'a demandé 933 euros pour le réparer. Et attendez, je vous arrête tout de suite. Là, vous êtes en train de vous dire 933 euros, Taxe, c'est réparé. Bon, c'est ultra cher, c'est ultra, ultra cher. Ah, D'ailleurs, attendez, parce que bah, j'ai donné mon rein là pour payer, donc du coup... Quand des petites douleurs, ça va mieux. Non, vous, vous doutez bien évidemment que j'ai pas payé. Mais le plus flippant dans cette affaire, c'est que ils me demandait 933 euros pour changer pas mal de composants à l'intérieur du Mac. Mais il y avait, vous savez, cette petite ligne où il y a marqué que en gros, ils peuvent très bien faire ces réparations. Donc, moi, je paye, mais ils ne sont même pas sûrs que ça va résoudre le problème. Alors là, je vous dis tout de suite. Là, j'étais en flip. J'étais en flip total. Moi qui croyais que ça allait prendre quelques jours et il allait me revenir, on m'annonce 933 euros. Et en plus de ça, on me dit si vous donnez les 933 euros et qu'on fait la réparation, on n'est même pas sûr que ça va fonctionner. Bon, j'étais tellement surpris parce que oxydation. Euh, bon, je m'amuse pas à aller à la piscine avec mon Mac quoi. Et puis même ceux qui me connaissent euh, savent que je, je prends vraiment soin de mon matériel. Je suis pas du genre, euh, oui, à sortir quand il pleut avec mon, mon MacBook Pro. Tiens, si j'allais sur Facebook là, putain, c'est génial. Ça fonctionne le Wifi fi fonctionne super bien dehors. Hein, c'est vraiment génial. Non non je suis pas comme ça. Bon à un moment je me suis même dit mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur quoi Bah ça va ils arrêtent pas de nous dire le contrat de confiance contrat de confiance, ok mais bon une erreur ça peut arriver. Donc du coup je les ai appelés, euh, j'ai appelé très simplement bah, le, le service après-vente, et celui-ci m'a redit la même phrase. Et d'ailleurs tu te sens assez con hein, quand le mec te dit exactement la phrase qui a marqué sur le devis, tu te dis ouais ok merci, euh, je sais lire moi aussi, c'est génial. Donc je lui ai demandé d'être un peu plus convaincant et de m'expliquer un petit peu plus clairement quoi. Et il m'a dit bon bah écoutez, euh, je pense que les images parleront d'elles-mêmes, d'accord Il m'a dit bah je vais vous envoyer les photos. Il m'envoie les photos par mail, et là je me dis mais, « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette, ce truc-là bizarre là, à l'intérieur quoi C'est »« Qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces tâches, on dirait presque, je sais pas, du, du moisi ?» Bref, même aujourd'hui, je sais toujours pas euh, ce qui a causé cette oxydation. Mais autant dire une chose. Certes, le MacBook Pro, c'est pas non plus pour moi un outil professionnel. Non, peut-être pas quand même. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, ok, Darty est un, un réparateur agréé. Je vais essayer d'aller voir un petit peu euh, chez un réparateur qui n'est pas agréé pour voir euh, ce qu'il peut faire pour moi. Donc, ce réparateur non agréé, a pris le Mac pendant 20, 24 heures et m'a fait un devis. Enfin, il n'a même pas eu besoin de me faire un devis. Il m'a très clairement dit au bout de 24 heures... Je vous rends le Mac et il m'a dit très sincèrement, euh, je ne toucherai pas à ce Mac parce que en effet il y a des traces d'oxydation et je suis même pas sûr de pouvoir le réparer. Donc d'un côté réparateur agréé 933 euros et puis on n'est pas sûr que ça fonctionne mais bon il tente le coup et de l'autre côté le réparateur non agréé qui ne se risque même pas à tenter euh, l'aventure. Donc très vite je me suis dit euh, une chose, je me suis dit il va falloir que je revende ce MacBook Pro HS, hein. je peux pas euh, le jeter. Donc très rapidement euh, je me suis euh, mis en quête de le revendre, bon directement j'étais sur le bon coin, j'ai mis une annonce. Autant vous dire que en 5 minutes, j'ai eu au moins euh, 10 appels. Au bout du compte, j'ai réussi à vendre le MacBook Pro. J'en ai tiré à peine 300 euros. D'ailleurs, j'ai un petit peu... Les boules, clairement. Et je n'ai eu d'autre choix que euh, de me racheter un MacBook Pro. Bon, certes, c'était un MacBook Pro 2016 que j'avais, qui est tombé en panne. Mais bon, voilà, il était pas non plus vieux, quoi. Je veux dire, il tenait parfaitement. Du coup, j'ai très simplement été euh, sur le refurb d'Apple. C'est-à-dire la partie du site d'Apple qui propose des produits reconditionnés Apple, certifiés Apple. Donc, du coup, je me suis offert un, un nouveau MacBook Pro. Mais bon, c'est... C'est sûr que celui-ci, m'aura coûté, hein, et puis j'avais pas vraiment envie de le changer. Alors, en conclusion, euh, je dirais que je ne sais toujours pas, au jour d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui a provoqué... Bah, cette oxydation à l'intérieur de mon MacBook Pro. Même si j'ai une petite idée d'où l'eau, ou en tout cas la matière euh, liquide, a pu rentrer à l'intérieur du MacBook, euh, c'est très simplement par le clavier. Parce que je ne sais pas si vous le savez, euh, c'est ce qu'on appelle un clavier de type papillon. C'est une sorte de technologie qui a été créée par Apple pour faire un clavier ultra fin. Et ce clavier a fait, on va dire, pas scandale, mais a fait beaucoup parler de lui. Pourquoi Parce que il est tellement fin que en fait, les petites impuretés peuvent très clairement euh, s'infiltrer. Donc impuretés, que ce soit des miettes ou que ça puisse être... Euh, de l'humidité ou de l'eau et il n'y a aucune membrane euh, à l'intérieur euh, des touches qui permet justement euh, de retenir ces impuretés. Et donc je pense que si il euh, y a eu le moindre liquide qui a dû rentrer, il est rentré par là. Voilà donc après j'ai pas d'autres conseils à donner hein, à part euh, faire, faire vraiment attention à, à son MacBook Pro. Ça coûte pas seulement cher à l'achat, mais la réparation aussi, vous l'aurez compris. Bon voilà, je vous ai partagé du coup mon expérience, hein, euh, qui n'est pas, pas une super bonne expérience. J'espère que j'ai pu euh, éclairer certains, hein, si vous devez faire des réparations sur votre euh, MacBook Pro, ou si vous vous inquiétez parce qu'il ne s'allume plus, la cause est peut-être une oxydation. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre euh, toutes ces questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Lâchez un petit like aussi, ça pourrait être sympathique. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-moi pourquoi pas sur Instagram, je suis super actif sur ce réseau social. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une euh, prochaine vidéo. Voilà, salut à tous, ciao